Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de 6 de, de, de, de boosters avec mon ami Kyuubi Donc j'espère que ça va bien passer Et voilà, alors Kyuubi, à toi de jouer oui. oui, alors salut les amis, bon comme il a, vous a dit Gabriel, j'ai acheté 6 boosters alors, Des boosters euh, de... De, de victoire scintillant Voilà alors on va commencer tout de suite, euh, je, vais je pense que ça va être euh, Gabriel qui va vous dire les noms mmh. Voici la première carte que j'ai eue. Alors c'est Dynastibus Insectes numérique. Ça c'est les cartes 3D, bien sûr Ah oui, et celle-là euh, Ça c'est le lion de Danse clair de Lune En oh, super mmh. La préparation des rites pour les monstres rituels Euh, Diva Fleur, euh, la choriste de la musique, que j'ai déjà en deux fois ou trois. Ouais, mais euh, ça, ça peut partir à, à, à, à l'échange. Ouais. Ça dépend. Ouais, ça on verra. Alors, habilité amorphage. Ça, ça part aussi. Alors, cavalerie magique de Sculub. Et voilà, ouais, c'est une première que j'ai réussi à avoir, franchement. Euh, ça, me, ça me tente pas. Toujours. Licorne aux yeux impairs, pot artiste. Maintenant, on passe par rapport aux communes. Alors, je pense qu'il y a certains, ça va peut-être peut vous intéresser et d'autres pas. On verra. On va mmh. commencer, c'est parti. Euh, Papillot cœur et sexe numérique. C'est tout ce que tu as bien à avoir, à Outred Ouais, les autres sont entre pas. Après euh, loup de clair de lune, facile. Après euh, là, je vois pas. Tigre de clair de lune, merci. Euh, là, c'est mouton noir de clair de lune. Et là, ça n'a pas. Lapin blanc de clair de lune. Tu sais à quoi ah, elle me fait penser celle-là Non à qui le, le lapin blanc euh, esprit, il n'a pas le lapin blanc. Ah, ouais, peut-être c'est sa sœur en fait. Voilà, exactement. Ouais. <rire> Alors, par contre, je sais pas si celle-là je l'ai l'échange pas. Euh, pour l'instant, je sais pas. C'est pour ça que je la mets euh, dans ces trucs, mais pour l'instant, on verra ça plus tard. C'est celle-là. Tropétiste d'ange, plante sataniseur de niveau 4. Ouais, avec 1900 points d'attaque et 1600 de défense. C'est dommage que ça, ça pas un monstre ténèbre Ouais, j'avoue. Gierga Ancre. Alors ça, ils ont mis des noms bizarres à des cartes, c'est vraiment débile. Non, Et ça, ça c'est pour de... les, le, le deck Gierga, c'est pas mal. Euh, comme celui-là, un deck, un monstre euh, bizarre. Je sais bien pas pourquoi. On... Alors champion du m... monde, monde de... poids Carotte. C'est un monstre plante d'attributs ténèbres, C'est pour la, c'est pour le nouveau dragon fusion qui vont sortir cet été. Normalement. Il yes. y yes. celle-là, elle m'a l'air pas mal du tout, franchement. Mm. Ryu Okami. Ah celle-là, j'ai jamais eu. Pourtant, c'est la première fois que je la vois. Euh, franchement, euh, balèze. Mm. Si vous... Alors, je vais un peu lire les faits pour expliquer en cas s'il y en a, qui, ils veulent savoir. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, votre votre adversaire envoie une carte depuis son extra deck au cimetière. Ouais. Pas mal du tout. Oh, c'est un bon petit effet ouais. euh, les monstres euh, anti euh, ça c'est pour vraiment c'est pour les gens qui veulent faire des decks des decks anti euh, extra, anti meta ouais. euh, voilà. j'ai eu deux de ces cartes là je, je le montre en deux... alors Gento le moine Aztec, ah oui c'est vrai qu'il y a une nouvelle euh, un nouvel archétype Aztec qui est sorti aussi dans booster ouais. alors celui-là, j'ai eu en une fois, mais sur l'autre, ça en tout 3 ou 4 fois à peu près, par rapport aux yeux bleus. Maître avec les yeux bleus, ouais. Celui-là, j'ai eu en une seule fois. Alors ça, c'est le protec protecteur avec des yeux bleus, ouais. Rapproche bien la carte parce que des fois, je vois pas. Oui, mais là, c'est bon, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Comme ça. Alors ça, c'est par rapport au numérique. Deux fois Ouais alors lui c'est le mille pattes insectes numérique Ouais Lui c'est le sous d'étoiles d'insectes numérique Ouais une araignée quoi Ouais une espèce d'araignée mais je sais pas à quoi elle sert <rire> Il faut faire le deck numérique pour ça Mais je crois qu'ils ont pas encore sorti toutes les cartes qu'il faut pour faire le deck numérique Voilà Parce... ouais Il y a eu celle là Ah le dragon d'étoiles Nain planétaire, je sais pas quoi, à Ça, c'est pour euh, le, un deck ah. dragon. Ouais, un deck dragon. En plus, ça un malheur un, un effet euh, vraiment super bien. Ouais, ah, mais comme je l'ai en plusieurs fois, alors par contre, je précise que celle-là, je l'ai en d'autres fois. C'est colère que voici, si. colère amorphage. Ouais, ouais. Et je viens encore autre en, fois en dans mon train Tout ça. J'ai vu celle-là. Fortissimo, toujours. Ce Excuse-moi, je vais euh... boire un coup. Parce que j'ai soif, il fait chaud chez moi. Ah bah, c'est que t'as l'habitude, hein. Et là, là. C'est... Les, les dossiers Kajou. Ouais. Joue. Pour un deck alors je suis désolé les gens, mais si je fais des gestes comme ça, c'est qu'en fait je suis pas chez moi dans le 78, je suis dans le 72 ou que, que mon cher ami Gabriel est venu une fois, ouais. Une fois pour faire la nouvelle année, non, on devait être quatre maximum si je me trompe pas. On s'est retrouvé à deux. Remarque qu'on n'a pas assez, bon petit. on était tranquille, mmh. alors ça là je l'ai en deux fois. Ouais, Force du véritable Draco, ah ça c'est pas mal aussi pour, pour ouais, le pour deck, deck. Euh, ouais. euh, pour le deck, attends, c'est Draco Assassin ça, ça, je crois. Ouais, Draco Assassin. Il y a eu cette île-là. L'île île du Roi du Feu, enfin pour les cartes Avatar du Roi du Feu, qu'ils ont sorti un terrain, moi j'attends qu'ils sortent le terrain volcanique. Dis-moi, ça te fait pas penser à une île, une île dans, dans, euh. ce, dans la série Ah si, l'île de la Duel Academy ici. Voilà. Alors, bon, par contre, il y a cette carte. Mauvaise visée, ouais. Bah, d'après ce que je crois, d'après ce que certains du n'aiment pas cette, trop cette carte. Ouais, je crois, ouais. Ensuite, j'ai eu ces deux cartes-là. Attention maximum, ouais. Alors, maintenant, pour les gens qui veulent faire le, le deck euh, Clair de Lune. Ah ouais, alors, c'est danse de réincarnation de Claire de Lune. Voilà. Alors, celle-là, je lui eu en trois fois. Pour les Dino -Brum. Ouais, éruption Dino Brume. Donc, euh, ça, ça peut. C'est tranquille. Et maintenant, les Cosmos. Euh, Day Cosmo. Ah, ça, c'est une carte qui peut être recherchée aussi pour le Cosmo. Ouais, maintenant, la dernière carte euh, piège que j'ai. C'est Recycle D. Ouais. Alors, maintenant. Vous avez vu des cartes à tradé ou à la ou vente. Ou à la vente. Merci mon ami Gabriel. Par contre, ce petit paquet de cartes, je précise, c'est pas à l'échange. Euh, donc je le redis, pour ceux qui ne pourraient pas entendre, ce n'est pas à l'échange. on ni, va commencer Ni à la vente. Par... De ce côté-là. Ouais. Pour... pour faire un peu de durer le suspense, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc les Red Raptors, hein euh, strict oui. sur le voté et l'autre c'est euh, vautour vengeur vautour vengeur voilà ouais ensuite j'ai eu ces deux cartes relais blanc ah ben c'est génial pour le deck ouais. dragon blanc aux yeux bleus dragon blanc aux yeux bleus. ensuite encore là je, franchement j'ai une ouverture assez tranquille deux mausolées blancs ouais voilà. c'est franchement c'est une belle carte euh, d'après ce que je vois franchement c'est une belle petite carte mm -hmm. tranquille Mmh. Euh, maintenant, il y a celle-là. Le sage avec des yeux bleus, ouais. Franchement, c'est une super, Une belle carte, franchement. Euh, moi, moi euh, je vais dire euh, aux abonnés, elle me fait penser, enfin, tu, elle te fait penser à notre amie la magicienne ou Laura Carl. Non, c'est la prothèse qui me fait penser à... Euh... Ah, c'est plutôt à toi Ouais. Ou non Non, pas du tout. <rire> Tête de poire renversée <rire> Putain merde. Ouais, ouais, je sais, mais ah, j'adore. Alors, celle-là, Red Raptor. Faucon Ultime, ça, tu la gardes ah, pour toi. Ouais, je la garde, par contre, je précise, je, je la recherche encore en deux encore deux fois, encore maximum, grand max. Euh, non, il te, il te la faut en une fois encore. Mais pour plus de précaution, on sait jamais. Alors, par contre, quand je suis tombé sur cette carte, j'étais content. Mmh. Et mon pote Gabriel aussi. C'est Oui. Carte. Force de miroir de la noyade! Ah, oh, elle est cotée 30€ sur eBay. Entre 25 et 30€ sur eBay. Donc euh, voilà quoi. Franchement, j'étais content. J'espérais avoir euh, le dragon, un des dragons blancs au sud bleu ou le dragon synchro aux ailes de cristal. Mais non, bah à la place, j'ai eu ça. Je suis pas mécontent des cartes euh, que j'ai réussi à avoir. Bam! Déjà, avant ça, on va faire une petite récapitulation des cartes qui sont au trad. Non, mais ça c'est bon. Hein. Non, mais on sait jamais hein, parce qu'il y en a qui partent de monde. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Enfin, je, vais, je vais avoir des copains <rire> <rire> euh... Attends, décale un peu parce que voilà, on voit pas trop. Voilà. Hop. Encore s'il veut mettre, il y en a qui veut mettre pause, tout ça, c'est pour ouais. ça que ça. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, c'est ce que je vais voir, ouais. Champion, ouais. <rire> <rire> <rire> Ryu ou Camille Alors, excuse... Alors excusez-nous si on rigole, mais c'est. On se comprend à la façon de notre <rire> délire, un, un espèce... on va dire c'est un espèce de délire qu'on a, qu s'est fait tous les deux. Ouais. Mais bref, c'est comme ça. Bon, celui-là c'est le même, Donc on, va pas... ouais. on va pas se faire chier. Ouais. Donc ouais, protecteur. Attends, il faut que je remette un peu les cartes correctement par le parce que je sais pas combien de temps ça va durer ce truc-là. Mmh. Pour les enceintes numériques. Ouais. Il y en a encore après Oui, euh, Il a... colère. Il y a, tous. Il y en a Encore euh, deux autres colères, non Je Colère, ouais Pourquoi Ça te pose un problème Fortissimo de ce qui joue, non Ça euh, va. Bah, ça, on à, ça va faire euh, bientôt 34 minutes qu'on est comme ça. Force du véritable, ouais. Celle-là, tu ouais. devrais faire attention parce qu'elle risque de te demander, hein. Pas de problème, hein. Mos île du roi. Ascension, ouais. Voilà. Éruption. C'est là qu'il y a le téléphone qui sonne. <rire> <rire> de ton côté ou de mon côté. Après... Bah pour l'instant, je ne pense pas que je vais avoir des caca qui vont m'appeler. Voilà. Alors, c'est pour ça que voici les cartes qui sont en train d'être que je vous ai fait remontrer. Mmh. Alors, avec mon ami Gabriel, vous, avez... on va vous mettre en dessous Ouais. l'OTK, le Facebook. Si vous voulez contacter un d'entre nous, parce que comme euh, avec... Euh, Gabriel, on va dire qu'on est limite associé pour ça. Oh. Euh, non, je vais faire plus simple. Je vais mettre, euh, mettre la vidéo de, de son trade binder du mois de juin dessous. Ouais. Bah, de toute façon, euh, on va faire ça. Donc euh, voilà quoi. Alors, par contre. S'il faut, faut j'enverrai mon Facebook pour me contacter et mon OTK voulu me recontacter aussi moi que... je m'en charge si, si vous avez vu des cartes je vous ferai passer euh... ouais euh, euh... Sinon, je vous demanderai à gabriel qui, qui me demande euh, voilà on fait plus ça. simple moi, euh, je ferai le nécessaire voilà donc surtout les amis n'oubliez pas de liker de commenter cette première vidéo sur skype parce que c'est la première de ma vie que je fais sur skype et de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la Team Astral Yu-Gi-Oh Ainsi que sur... Kiobi, ouais bien sûr, <rire> t'as raison. Voilà.